Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais avant de commencer, comme d'hab Lâche le petit like, qui fait toujours plaisir Abonne-toi et active la cloche de notification Pour ne louper aucune vidéo Bon l'équipe, je vais vous mettre que les meilleurs extraits du combat Car clairement il a été tout claqué Ne perdez pas votre temps à essayer de le regarder Dans l'intégralité ça ne sert strictement à rien Il n'y a pas d'intérêt D'un côté on a un Paul Logan qui ne fait que fuir le combat Et qui manque de cardio Qui ne fait qu'accrocher au corps à corps Et en face de ça on a un Floyd Mayweather qui fait honte à ses titres On dirait pas qu'il a été multiple champion du monde Invaincu Techniquement il était assez brouillon C'était pas super propre On voyait qu'il tapait avec la rage Et il misait tout sur un coup Souvent le crochet bras avant Ils se sont fait des millions de dollars pour 20 minutes Tout pourri